Le tournevis testeur. Attention, l'usage de cet outil implique que vous allez agir sur des circuits électriques sous tension. La plus grande prudence est conseillée. Avant tout usage, vérifiez que les indications de votre tournevis correspondent bien aux valeurs de tension du circuit sur lequel vous allez travailler. Ce modèle peut être utilisé pour des tensions entre 100 et 500 volts. Le tournevis testeur ne peut pas remplacer un multimètre mais c'est un outil indispensable pour tout bon bricoleur. Il permet de repérer rapidement les phases dans les circuits et vérifier si un appareil est bien alimenté. Comment cela fonctionne Dans le manche du tournevis, généralement d'une matière isolante transparente, se trouve un dispositif composé d'une petite résistance électrique de forte capacité, suivi en série d'une ampoule néon. Un ressort maintient le tout compressé par une pastille de laiton qui a une utilité majeure dans le fonctionnement de cet outil. Personnellement, je ne peux pas me passer de cet outil, notamment pour la recherche des pannes. Exemple, dans ce garage atelier, si j'ai un problème sur la ligne d'éclairage, j'ouvre la boîte de dérivation... et je teste en posant sur une vis de la borne du sucre où est branché le conducteur rouge de l'alimentation du circuit, la pointe du tournevis, et je touche la pastille de laiton avec un doigt nu. C'est mon corps qui va effectuer une mise à la terre et permettre à l'ampoule néon de s'allumer. Si l'ampoule du testeur s'allume, c'est qu'il n'y a pas de problème d'alimentation. Ensuite, toujours grâce à cet outil, je vais pouvoir suivre l'alimentation en vérifiant que l'interrupteur fonctionne et le point lumineux également. Je pourrais donc suivre l'alimentation d'un circuit par la phase. Mais par contre, et cela peut arriver, si c'est un défaut de neutre, le fil bleu, le testeur ne me sera d'aucun secours. Il me faudra alors un multimètre pour faire entre autres des tests de continuité pour trouver la cause. Voilà, cet outil vous rendra de grands services. Pour ma part, il me permet de résoudre 90% des problèmes d'alimentation électrique. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Mais soyez prudents et gardez toujours en tête que les conducteurs sont sous tension. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblock.com. abonnez vous pour être informé des futures publications.